Smart Impact, le débat RSE aujourd'hui. Comment financer la transition des entreprises polluantes Financer la transition plutôt que de ne pas financer la pollution. Faites votre choix. Certains secteurs polluent plus que d'autres. C'est un fait. Pourtant, est-ce une bonne idée de les exclure des financements d'État ou citoyens Contribuer à la décarbonation de leur activité, c'est l'objectif de nos deux invités. Pierre Schmidgal, associé et directeur des investissements de l'ITA.co, nous accompagne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Merci. Impact. Merci beaucoup de nous accompagner. L'ITA.co, plateforme digitale dans investissement dédié à une économie sociale, solidaire et écologique. Exactement. Exactement. Amédée Bretinière nous accompagne également, directeur recherche et développement du groupe Réalité, groupe de développement territorial. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi Merci. dans Smart Impact. Merci beaucoup à tous les deux de nous accompagner. Amédée Bretinière, expliquez-nous en deux, trois mots quelle est la mission du groupe Réalité, quel secteur d'activité vous regroupez d'ailleurs le groupe Réalité est un groupe de développement territorial qui a été créé en 2003 par Johan chouin mm -hmm. qui dirige toujours ce groupe. Nous sommes un groupe coté hein, depuis 2014. Nous sommes 900 personnes à peu près et on, a, on est présent dans six régions en France mm -hmm. depuis Lille jusqu'à Biarritz dans le sud. Et on a deux, deux implantations à l'international au Maroc et au Sénégal. Euh, on propose des solutions de développement territorial avec de la construction et des solutions d'exploitation. Euh, euh, nous, nous travaillons sur ces projets de développement pour y inscrire des usages comme la santé, le sport et le loisir ou les, les exploitations gérées de la résidence étudiante et résidence pour personnes âgées. Merci pour ces précisions à mes euh, Je le disais évidemment, la question qu'on va poser aujourd'hui, c'est comment financer la transition des entreprises polluantes, ouais. avec l'ITA.co notamment, mais je le disais un peu en préambule, est-ce que vous comprenez, vous, ou est-ce que vous constatez vous aussi ce parti pris de certaines institutions financières, décideurs, investisseurs aussi particuliers, qui soutiennent qu'il ne faut pas financer les entreprises polluantes Eh bien, euh, c'est un vrai débat, donc comme, comme vous le disiez, l'ITA, c'est un un acteur majeur du financement à impact écologique et social. Donc on a une activité traditionnelle de soutien à une économie, à des acteurs économiques qui, qui visent une mission forte dans leur, dans leur objet social. Et en fait ça a paru comme une évidence pour nous de diversifier nos activités. Face à l'urgence climatique, aux accords de Paris, aux différents rapports du GIEC sur la lutte contre le réchauffement climatique et donc un enjeu très fort de décarbonation, on s'est dit qu'on devait également passer à l'échelle et pouvoir avoir des solutions de financement sur mesure pour accompagner les gros acteurs emblématiques PME et ETI à 30 et avoir un modèle plus durable sur leur chaîne de valeur. Donc au contraire c'était à la fois je pense un impératif très fort économique et c'est aussi ça émerge également d'une conviction forte d'impact ambitieux et également une demande d'investisseurs grandissante. Euh, souhaitant diversifier leur portefeuille, pouvoir également investir des valeurs un peu plus robustes et stables sur des, des, des, des, des PME établies euh, qui, euh, qui, ont, euh, qui, qui, qui sont rentables également, euh, et pouvoir les accompagner dans cette transition. Est-ce que vous faites la distinction entre des secteurs euh, polluants, très polluants, peut-être trop polluants aussi <rire> donc Effectivement, on a, tout, on a tout, pas mal de critères de, de, de sélection, donc on va exclure quand même les critères... Euh, habituel ISR, ouais. euh, donc sur euh, voilà, des, des, des exclusions hyper fortes sectorielles. Mmh. Euh, néanmoins, sur cette offre de transformation, elle a vraiment vocation à accompagner euh, les acteurs qui veulent transiter. Donc on va être plutôt secteur agnostique, euh, on, va être, on va agir dans les transports, dans le bâtiment, mmh. notamment avec le groupe Réalité, dans l'agroalimentaire, dans l'industrie, euh, et vraiment accompagner largement le, le, le secteur. Comment, justement, Amédée Brétinière, comment l'ITA.co et le groupe Réalité se sont-ils rencontrés, on va dire, et, et associés Déjà, c'est un honneur d'être accompagné par l'ITA, qui est un acteur reconnu dans ce financement. Et en fait, nous, notre, nous sommes devenus entreprise à mission en janvier 2021, avec comme mission d'être utile partout, tout le temps, au développement intelligent des territoires. Et on a travaillé déjà depuis trois années à établir notre bilan carbone sur toutes nos activités, le bilan corporate, le bilan d'exploitation de nos filiales d'usage, et le principal, la principale source émettrice, c'est les projets de construction, c'est 95% de nos émissions. Et donc la première des choses, ça a été d'établir avec les meilleurs, hein, on a travaillé avec Carbone 4, à établir une trajectoire de réduction de nos émissions. Donc d'abord on mesure, ensuite on réduit, et la, la touche finale sera de compenser. Donc on cherche des projets, on cherche à s'investir dans des projets qui sont bénéfiques pour la planète, partout. Et on veut être entrepreneur de notre neutralité. Donc euh, on veut contribuer à la neutralité planétaire, hein, c'est le, les termes d'usage. Et euh, on a un parti pris de, de viser à neutraliser le coût de notre, de notre neutralité. Donc, vous voyez, donc on veut investir dans des, de, des sociétés porteurs de projets, bénéfiques pour la planète, acheter des crédits carbone s'il le faut, mais à la fois trouver un équilibre pour ne pas pénaliser nos bilans d'exploitation de, ou de construction. Vous parliez de construction, justement, de, de bâtiments. Est-ce qu'on peut dire que c'est la réglementation aussi peut-être qui vous a poussé à accélérer ce processus aujourd'hui de accélérer cette oui. transition Oui, on peut. Enfin, de toute manière, on a une réglementation, on doit s'y tenir. Oui. Après, euh, on voit bien hein, dans les euh, tous les échanges qu'on a eu avec l'ITA, on cherche à être meilleur que la réglementation, et l'ITA euh, veille particulièrement à accompagner des des, des, des acteurs qui, qui vont au-delà, mmh. parce que faire le, fin, suivre la réglementation, c'est nécessaire et on devra tous le faire. Mmh. La difficulté euh, à laquelle on est confronté, c'est euh, avoir les bons matériaux avec des industriels qui ont euh, développé des produits nouveaux, qui mmh. sont moins émissifs, qui sont meilleurs et qui restent encore assurables, parce qu'on a aussi des obligations hein, sur, sur tous les niveaux. Mmh. Et donc nous, on cherche... Euh, à développer des nouveaux matériaux. Donc on va certainement monter des chairs avec des écoles d'ingénieurs pour essayer de trouver un moyen de, de construire mieux, plus vite et moins cher. Et, et moins cher au bénéfice de nos clients. Et donc comment vous, vous participez justement à financer cette transition du groupe ouais, Réalité parfait. Donc euh, nous, le, la cible pour cette offre, c'est vraiment des groupes qui ont commencé à une stratégie globale de décarbonation de leurs activités, donc qui sont euh, qui ont réalisé un, un, une stratégie climat globale. Euh, et donc l'idée c'est de financer de façon annuelle une partie de leur euh, plan de financement dédié à cette transition donc dans le cadre de réalité on parle d'un investissement de plus de 30 millions d'euros sur 5 ans pour atteindre cet objectif de décarbonation de 40% des émissions à 10 ans sur la chaîne de valeur donc sur tout le cycle de, de vie de, du, du bâtiment euh, et donc nous on va positionner une, un produit non dilutif obligataire avec euh, des indicateurs concrets d'impact quantitatif et un taux donc une prime d'impact qui va dépendre de l'atteinte de ces résultats euh, quantitatifs donc c'est un produit hautement incitatif qui a une forte euh, possibilité d'accompagnement de, de, de la transition des, des entreprises. Euh, voilà. Pourquoi vous avez lancé cette offre, justement, dédiée à la transition, ce que vous disiez, plutôt des PME et OTI euh, opérant dans des secteurs euh, plutôt donc polluants, on l'a dit est-ce que les PME-ETI euh, rencontraient des difficultés particulières aujourd'hui à financer leur transition, leur transition écologique C'est-à-dire que ce n'est pas qu'elles étaient contre, mais juste qu'elles n'avaient pas les financements nécessaires pour le faire. Et exactement. Je pense qu'il y a un constat déjà des dirigeants d'entreprises... Euh qu'il y a une urgence, ouais. euh, qu'il faut faire différemment euh, son, son business. Donc il y, y a une prise de conscience euh, sur l'échauffement climatique. Il euh, y a de plus en plus de, de boîtes qui ont une forte attentionnalité au changement. Et effectivement, on se pose la question de ok comment je finance ma transition. Parce que c'est des budgets R&D, c'est des budgets d'investissement. Et là, du coup, il y a le plan de financement. Aujourd'hui, effectivement, il y a le marché euh, de, de, de, des obligations vertes, mais plutôt pour les entreprises cotées. Il euh, y a quelques prêts verts, il y a de plus en plus de subventions. Mais ce ne sont que des solutions naissantes peu couvertes encore par les acteurs financiers classiques mmh. qui ne sont pas forcément fléchés par ailleurs sur euh, une vision très claire d'impact et donc du coup on ne sait pas trop ce qu'on finance mmh. et donc il y a un vrai besoin de, de, de drainer massivement des investissements verts. donc nous on était persuadés que effectivement la finance citoyenne et le levier de l'épargne citoyenne est un levier clé aujourd'hui pour financer la transition, ça permet aux entreprises de diversifier aussi leurs sources de, de financement et de compléter leur tour de table sur ces enjeux-là Puisque vous vous assurez aux, aux épargnants donc citoyens que l'euro dépensé pour assurer la transition est d'un groupe, par exemple, comme réalité, exactement 7 euros il ira bien à la transition écologique du groupe réalité. Exactement, c'est quelque exactement. chose sur lequel vous vous engagez. C'est ça. Donc, il y, y a tout un plan climat avec des indicateurs. Donc, ouais. euh, euh, réalité s'est fait accompagner par le, le cabinet Carbon 4 sur mmh. la méthode o en amont. Mmh. Euh, et donc, nous, ce que je disais, on va positionner une dette. Donc, là par exemple, 2 ,5 millions 5 euh, qu'on lève pour le groupe réalité cette année avec un taux d'intérêt payé annuellement qui dépend de la solvabilité et de la rentabilité de, de l'entreprise mmh. et une prime d'impact qui va dépendre de ses objectifs euh, quantifiés. Donc, là, on va viser notamment les économies. Carbone, euh, donc sur la, sur, en équivalent CO2 par mètre carré. Donc c'est un, un indicateur hyper tangible et robuste. Et on va avoir après un système d'audit annuel donc de mesurabilité et de contrôle de l'atteinte de ses objectifs. L'entreprise ne payera pas cette prime d'impact si jamais elle a atteint ses indicateurs. Par contre, elle est en dessous de ses indicateurs annuels. Là, elle devra rémunérer davantage l'investisseur. Donc c'est aussi l'idée d'avoir une finance qui est plus durable et qui est une rentabilité au service de l'impact et pas, pas l'inverse. Est-ce que les épargnants citoyens ils sont sensibles à, ce, à ces formats-là d'investissement aujourd'hui oui, oui on de plus a une, en plus. exactement. On a une demande grandissante. Donc nous, on a une communauté qui double à peu près chaque année sur la, sur la plateforme. Ouais. Euh, on a une portée justement de démocratisation de la finance. Donc on va viser les, les investisseurs qualifiés avertis, mais également les citoyens non avertis. Euh, et il y, y a une demande grandissante. Donc nous, notre enjeu, c'était de proposer des portefeuilles de plus en plus diversifiés mmh. vers des cibles aussi des produits de dette pour compenser les produits plus capital risque qu'on peut trouver sur la plateforme euh, et amener plus de, de, de sécurité dans le portefeuille des, des clients. Après, c'est vrai qu'il y a un enjeu parce que euh, il y a toujours, enfin, soutenir une entreprise comme réalité, c'est aussi dire je peux avec mon épargne avoir une amplitude d'impact beaucoup plus forte. que oui. c'est un produit hautement transformatif. Oui. On parle d'un groupe coté qui a quasiment 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Enfin, ce n'est pas du tout la même amplitude d'impact visée quand on finance ce genre de, de projet. Comment regardez-vous euh, ces épargnants euh, citoyens qui investissent aujourd'hui dans la transition d'entreprises de, comme la vôtre ben, Nous, on a fait appel à l'ITA parce que... On pense que tout le monde doit, doit concourir à la transformation, ouais. on est un acteur euh, engagé et on, on, on aimerait, euh, on souhaite faire de, du groupe une marque affinitaire. Ouais. On, on, on souhaite que nos... Euh, nos, nos actionnaires choisissent le groupe parce que nous avons euh, une raison d'être euh, qui leur parle, que nos clients viennent acheter chez réalité parce que euh, les logements euh, répondent à, leur, à leurs ambitions. Euh, et euh, donc, voilà, donc en fait, nous, on fait appel euh, aux citoyens pour développer ce projet de transformation environnementale euh, qui, est, qui est inscrit euh, vraiment dans, dans l'ADN du groupe. Et, euh, et donc, on souhaite vraiment. Euh, apporter euh, ces preuves de, de transformation et, euh, et même si, enfin, Pierre le disait, on a 30 millions d'investissements sur 5 ans, euh, on a acheté une, une société de construction bois, matériaux biosourcés, mm -hmm. euh, qu'on développe de manière très forte, on a, on a dé déménagé ces locaux euh, qui étaient des petits locaux dans une grande usine, on investit lourdement dans une chaîne de fabrication avec euh, pour ambition de produire plus de 100 000 m2 de façade à ossature bois. Et on a également recruté des ingénieurs pour mettre au point des systèmes constructifs tridimensionnels, en trois dimensions, de façon à essayer de réduire les délais de construction sur site, pouvoir transformer des modules totalement construits en usine et réussir à, à, à améliorer la qualité de vie sur les chantiers, puisque vous êtes dans un environnement couvert, on, des chantiers moins pénibles, peut-être même de la féminisation, de l'inclusion. Donc vous voyez, ce sont sur tous ces secteurs-là où on souhaite nous transformer l'industrie du bâtiment. On se rend compte que depuis la guerre, on est quasiment la seule industrie à ne pas avoir évolué. Mmh. Vous regardez l'automobile, vous regardez... Mmh. Ah, donc, ouais. euh... donc voilà, donc nous, on pense, en tant que maître d'ouvrage, être euh, capable de transformer euh, la chaîne de production puisqu'on maîtrise notre client et en étant euh, au tout début de la chaîne, on va être capable de standardiser pour pouvoir industrialiser et donc bah, expliquer tout. De tout ce qu'on fait en ce moment. Et vous pouvez compter donc sur l'ITA pour Bien vous sûr. aider à, à financer cette transition. Merci beaucoup Merci. à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui dans Smart Impact. Pierre Schmidgal, associé et directeur des investissements de l'ITA, Amédée Bretinière, directeur recherche et développement du groupe Réalité. Merci, Merci beaucoup, beaucoup à Merci tous les deux beaucoup. de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est la bonne idée du jour.